Imagine, un super pouvoir. Le pouvoir d'être invisible. seulement si j'étais invisible, la première chose que je ferais, c'est aller dans la salle de bain de ma cloche. Enfin, en tout cas, bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve, mesdames et messieurs, pour un nouveau LGUHC, où on va avoir ce pouvoir, la possibilité d'être invisible. Dans LGUHC, il y a deux rôles qui te permettent d'être invisible. La petite fille et le perfide. Avec un nouveau rôle qui a été ajouté récemment, le feu follet, un rôle solo qui permet aussi d'être invisible, mais on s'en bat les couilles. La petite particularité, c'est que les joueurs safe du village ne peuvent pas savoir si le mec qui se met invisible devant soi est justement safe ou méchant. Et pourquoi pas utiliser ce petit quiproquo pour pouvoir jouer notre game là-dessus Ah, c'est les rôles, je suis assassin Je suis à la liste. Encore oh, le... Enfin, non. Pas. Mesdames et messieurs, loup-garou perfide, j'ai pu découvrir ce rôle où j'ai pu me mettre invisible et on a tenté, bien évidemment, de s'attaquer à la petite fille. Toujours dans les respects des normes sanitaires. Toujours important de le dire. Mais avant que la vidéo commence, j'ai quelque chose à vous dire Le 25, le jour de Noël à 17h, j'ai décidé de faire un live 24h Mon dernier live 24h date du 27 décembre Et du coup ça fait un an pile que je n'ai pas fait de live 24h Ce sera en live sur Twitch Et uniquement Twitch, donc faudra nous rejoindre au programme, pas mal de game sub, vraiment que pour vous, pour tous les subs, etc. Merci à vous. On va aussi jouer à d'autres jeux, pourquoi pas euh, aussi parler avec vous, faire des libres antennes, ce sera vachement sympa. D'ailleurs, pour vous inciter à venir et pour vous inciter à rester, vous aurez la possibilité de gagner plein de cadeaux, parce que ce sera le jour de Noël. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Master Viewers, cet événement que j'organisais durant les deux cités, la Cité des Nations et la Cité du Swag, pour vous permettre de gagner quelque chose en restant tout simplement sur mon stream. et ben bah, j'organise un mini Master Viewer, en gros, le but est tout simplement que vous soyez présents sur mon stream du début jusqu'à la fin. Les 24 heures de live. Vous allez me dire, mais ouais, si je reste à FK, etc. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir des appels qui vont être faits à des moments. où Les gens vont devoir dire un certain mot dans le chat. Et ces gens-là, s'ils ne sont pas là, s'ils mettent pas le nom, ils sont tout simplement virés de la liste. C'est chaos. Sur 24 heures, on ne laisse pas de cadeaux, les gars. Si vous restez justement 24 heures sur mon live actif, vous aurez la possibilité de gagner tout simplement quelque chose de cool. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous le 25 à 17h, mesdames et messieurs. Et je vous souhaite, par ailleurs, des bonnes fêtes de Noël. S'il n'y a pas de vidéo entre-temps, c'est possible. On se reverra entre-temps, mais je vous souhaite un avance une bonne année. J'espère qu'elle sera meilleure que celle de 2021. Parce qu'elle était quand même pas ouf. Voilà, voilà <rire> Bonne vidéo à tous. C'était Bichard. Et euh, on est parti. Rendez-vous le 25, hein, à fond, en live sur Twitch. Juste, il euh, y avait des têtes un peu moches à la fin. Pourquoi j'ai entendu un boulot bizarre, les gars J'ai entendu... Ah, ah. Vous l'avez entendu Non. Ça, je pense que c'est... Mais wesh mais c'est quoi, c'est quel mob qui fait ce euh, Le pack de Ghost Nitos ou... Là, là Mais... Chobax Il va le tuer, il va mourir parce que... Ah oh, c'est <rire> Chobax. Oh, il fait chobax, il t'a fait descendre. Chobax, je pense. Le boss. Arrête, ta gueule Attends, mais il a déco, regarde, il a déco. Arrête Arrête, ah Arrête de bouger. de bouger, pourquoi Ah oh non, Mais c'était pas Chobax Non, depuis... Putain, mais fils de... J'aurais kiffé ouais. que tu te bannes euh, dans le vent comme ça. <rire> ah comment suis From the Chandelier From the Chandelier <rire> C'est l'activation. Ouais, y'a un problème oh, Moi j'ai pas le temps moi. Moi je peux le faire, tu vois. On fait mat mat et tout. En vrai, je, je, je, je, je croise un mec qui, rend, qui remonte de cahier là. Alors, je croise le couple là. Mais y'a personne, genre Je suis le premier. Alors, je me quoi J'ai pas compris. Oh lolo Oh mon dieu, la team de loup les gars. Après, elle est pas insane. Elle est pas insane. Elle est bien, mais elle est pas insane. scène. faudra qu'on agisse assez vite. Ouais Euh... Yo mec. Salut Il plusieurs mobs dedans. Non, on est là, Walda. On est là. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. Me. <rire> Meu. Ma... meuh, Pas trop souvent visite à ton voisin sinon je... il sera c'est toi au point de te haïr. Oh, bon je vais reproduire les vaches. Meuh... Oh. Voilà la vache a fusionné avec une enclume. Non mais vous avez des pombrons, vous avez Me... les va y'a pas Meuh... J'avais déjà un 0, après y'a plus personne. Là, là, ici Y'a quelqu'un là. Là. Mais c'est quoi son blaze Bah c'est... Mais t'arrives pas à Il y a marqué, que je suis la vache du 0-0. Ok, ok, mais c'est à toi ou pas Non Ouais. NON okay, C'est Marwan, hein C'est Marwan arrête, arrête, arrête. quoi, quoi, quoi, quoi, quoi fait quoi récouper. Non, mais t'as rien compris, frère Le but, tu peux pas le dire Pardon, pardon, pardon. Les gars Oh non, Non, je, dirai, je dirai pas, je dirai pas, je dirai pas, je dirai pas. T'es un menteur, tu vas le dire. Allo Zoré <rire> <rire> <rire> <Ça rire> Oui Ça Ok, Ouais, non Non, non non, non, bah, je, peux, je peux le noyer Non. Oh, oh si. Ah <rire> <rire> les gars Mais <rire> arrête Non, ok, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas. Il va ouais, sous les arbres, je pense, les gars, c'est. Je pense à un LG, je suis. Un bichard là Ouais Tu vas où, frère Laisse-moi, je suis un loup-garou Tu, tu, tu me recrutes Ouais, vas-y. Ça me fait plaisir. Je, fous ah, du je suis complètement fou! je gagne, hein. je suis fou, mais. Hein? Il y a des problèmes. Demande un arcou, il en a. Ah, vérité. pardon. Y'a eu, y'a On a des infos, pourquoi Polo il a été voté, machin, des trucs. Yo, on Ça a pas d'infos, zéro comme d'hab. Non, jamais, jamais, Nems, mais attends, et pas avant Très que 100, 120 minutes de jeu, hein. Bon bah allez, vas-y, je vais faire chauffer le thé, ça Vas-y, vas vas-y, vas-y, c'est quoi En attendant, euh, vas-y, je danse. Bienvenue sur Radio Biche. Yeah, yeah. J'espère que vous passez un agréable moment sur la NEMS Télévision. Attendez, je peux faire du rap. Yo, yo, yo. C'est Bichard. J'espère que vous allez bien. Il est passé où Il a disparu Attends attends, c'est ce que j'ai dit moi. Monsieur Reston qui était à côté, il en par contre, je sais pas si il y a aucun contre ici à Vous faites confiance les gars okay. Pas du tout pas du tout. Mais tu as, as pas fait gaffe Reston à quoi bah, t'as pas vu qu'il y avait un mec à côté de toi qui courait, qui courait plus vite que toi Alors je l'ai fumé ou pas C'est possible que je l'ai fumé hein hein Bah en gros vous étiez deux avec Marwan et il allait plus vite que toi. Ah, fond, ça, pas... Et je suis à... Stumpy t'as l'air l'air de manière investigatrice aujourd'hui. C'est pour moi Le truc qui meurt Pourquoi en fait. et qui meurt pas, qui a n'y ah, Y'a pas un renard ça Renard, ça a speed non Après le VPL les gars il a force 0.5 et speed 0.5. Ouais, ça, non. Mais toi tu restes seul, c'est bizarre, je vais pas rester avec toi. Friends on si est. Si je amis. reste seul c'est parce que j'ai des infos mais il me suis pas comme ça là, mais tout le monde sait qu'on est... Arrête non, non Non, non, t'as sorti ton épée, tu vas le faire. <rire> oh. <rire> oh, des couilles de fou. <rire> non mais c'est dommage, faut pas que tu devrais pas faire ça. <rire> Waouh wow. T'as stressé faire alors faire que je suis tu 100% safe. Oh. Oh. oh. Bon, c'est pas Bichard qui l'a tué. Oh Oh, <rire> bon. oh. Est-ce que tu veux que j'aille en quitter Euh, ouais. Quoi T'es mort Imaginez, je veux des particules de redstone derrière. Le stress que c'est, genre. Moi, oh, ça serait trop marrant de croiser le feu follet. Genre, je le touche autre, genre. Il n'y a rien, il a rien, il a aucune affaire, lui. On va essayer d'aller vers là-haut. Y'a a personne, y'a a plus personne, wesh. Oui, gros <rire> Tu vas venir, de toute façon, hein. Que tu veuilles ou pas, frère. Ah Oh, le gros pochard oh. Ah, je suis mort bon Avance Wesh pas. les gars Ça dort ou quoi là Fais gaffe <rire> Bah du coup vous êtes trop du coup maintenant en fait bah, du bah on est quatre ou quoi Ouais bah du coup ah, on fight déjà cool. deux personnes donc y'a ah, trois okay, personnes qui ouais. peuvent venir. Ouais, on est <rire> toujours, du coup. Euh Guile le kiss. Ouais attends il peut l'entendre Guile et le kiss. sais pas où ça. T'es là T'inquiète. Ok. okay. Non oh, mais y'a Bichard Coucou On Parle pas Daiko, Akiruko Bah y'a que Guilmarwan. c'est ce que j'aime C'est pas toi l'invisible Daiko là C'est pas ça J'ai une personne non, qui non, de le de là Ah non, je suis resté avec Scott toute la nuit là. Bon. Ah, Bah C'est bah, pas, c est c est c est pas si c'est ici quoi cinq. Ah attendez, ah oui ça peut être qu'ici en fait On était ah, euh, ouais. 5 entre Gil et le Kiz, y y'a une sorloup. Ah. ah. Mais en tout cas c'est Gil et Lequiz qui ont tué Sherry mais... Bon moi j'ai noté les deux groupes moi j'étais avec euh, Scott ah, so euh, j'étais avec Kim euh, euh... et Gil, je crois. Moi je venais d'arriver dans, euh... dans votre groupe. Bon, bon les gars, j'ai failli y passer. Ouais, on, on sait bien. Ouais, bah, on bien ah bien, bah bien. ouais, hein. Mais. Du coup, c'est pas ah, où C'était hein après... un peu bizarre que je me sois autant full bon, target. Je suis barré. Je me suis barré. Je pense que c'était dans notre groupe, le greux, quand même. Je suis d'humeur pensive, les gars, je suis en train de réfléchir à un moyen de bien jouer. Je pense que là actuellement le moyen de bien jouer c'est de tenter 50-50 sur Titi, donc de trouver Titi, et euh, de mettre en invisible à un moment, de le suivre et de le fumer. au moment où il se met en invisible parce que je sais que c'est lui. Et, euh, vraiment, il y avait le père ah le kiss aussi Oui le kiss est ah oui, le... Ah, le kiss, sûr C'est le moment où je dois chercher. Titi crois-moi mon frérot, je sais que c'est toi mon pute là. Grrr. Yo, vous avez vu Bichard euh, ou pas Il est parti voilà. à la groupe, on sait pas quoi. Il était avec vous il y a 20 secondes non Ouais mais en fait ils ont commencé à parler d'animé et après Bichard est plus là du tout. Mais il m'a que mine de fou là Mais ton groupe il est là-bas mais c'est juste qu'ils ont pris Akiruku à ta place quoi. Attends mais comment ça notre groupe agoureux Bah non c'est pas le nôtre, il y avait trois groupes de 5 C'est Scott, Wildbug, Zoril, Restump et Valier. apparemment ce serait eux qui ont. Bah mec Bichard. Allez c'est ciao pour moi. C'est fou qu'on arrive pas à se croiser avec Titi hein C'est fou quand même Bon, en tout cas, prochain jour et défi, c'est de trouver qui. Même si je pense que je passerai pas la prochain jour Salut, Salut les frérots T'as des infos sur les greux Non, pas du tout Pas du tout Le couple, c'est peut-être le Nems Et oui. le monteur ah. est parmi eux Ah C'est pas impossible, mais c'est peu probable Pour moi, il y a deux possibilités Soit, il est en couple Soit, il a pas assez d'infos Ce qui est très peu probable quand même, il a deux greux 3 soit il a. Enfin, troisième possibilité, il a peur de faire filer. Ils Quoi Tu me suis si je tape ou pas Vas-y. Vas-y. Ah bah. Les gars, les gars, les gars Les gars, ils sont LG Écoute, écoute, crois-moi Crois-moi, crois-moi, crois-moi, mec Mec, j'ai le rôle le plus cramé du monde, genre. Oui, oui, oui. Bah vraiment Mec, j'ai vraiment le rôle le plus cramé, je peux clairement me dévo, genre. Bah ouais Mais t'es complètement fou Un ox mort pour la France. Mais je sais pas, j'aurais hésité de mettre ouais, on est trop, on est trop. Après, à qui les argent, du coup mmh. je me suis barré puisque personne n'allait se barrer. Il est pas plus Il j'ai pas de et je suis un peu éclaté Mais j'ai pas de j'ai pas de Allez, Descendez, descendez On va regarder. Ouais. Ah, je pensais que vous étiez plus proche, merde. Bon pas vous êtes sous les arbres on ouais, va essayer Grody sur AC. On arrive, on est les boss. Je suis pas entre. Eux, hein. Ah merde les mecs aux deux casques. Je vais pas te mentir, euh, je trouve que c'est. Qu'est-ce s'est passé quand on s'est fait attaquer? C'est bizarre. Je savais que c'était Nanox parce que en fait, j'avais confiance en Agato. Toi, tu t'es fait attaquer donc ça pouvait pas être toi. Et du coup, il restait que Nanox. Que attaqué, ah, il y a Guinée. Ah, il y a Scott. Il y a Scott avec eux. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, que ça grogne. Que ça grogne. C'est pas lui. C'est pas lui. Je sais que t'es cité dessus parce que je sais pas. Il était pas montreur, il était pas montreur. Putain, putain, c'est Skitty la montreuse. Ou Daiko. Ah, Skitty est morte, ah oui, putain, merde. Et Force dans le groupe, bah, c'est Daiko en fait. Il faut se en 0-0 et taper pour de bon. Hein. Là, ça va être dur. Hein. Ah, Marwan est mort, c'est pas chez le Girol. Oui là, ça pue, là, en fait. ils sont tous les quatre ensemble. Après, en soi, s'ils sont tous les quatre ensemble, ils ont pas besoin de moi. Hein. On va encore continuer à faire mes conneries. Hein. C'est bizarre qu'ils. Pas rattrapé, carré. Bah, ils sont faits, le s'est failli plusieurs fois. Genre, euh, il, il s'est failli sur des blocs. Il... En fait, le truc, c'est qu'ils ont commencé à tuer Fukano et Skitty. Et du coup, je me suis cassé direct et ils avaient trop de retard. Du coup, ils ont failli il me rattraper d'ailleurs avec la speed. Mais. 1, 2, deux... <rire> Ils se foutent la gueule du monde. Du moins, dans le groupe là, il n'y a aucun LG. Aucun. Ah, mais il y a des LG là. Dans le groupe là, il y a des LG là. Ah, oui, oui, oui, oui, il est où Ça se fait attaquer. Comment on fait qui est la petite fille vient de se mettre invisible C'est le moment parfait, je peux lui mettre deux coups Je sais exactement où il est, je peux le tuer Il faut que j'y aille ouais, Titi viens, là là là Titi Titi non, Titi viens, là là là Titi Titi Y'a là la ouais. J'ai bien vu, ils sont, ils sont deux Gogo ouais, Ils attendent pas les gars. Oh, ouais. Mais à toi Gorill Il est où le kill Oh j'ai un mec qui... Je passé à un cœur. Vas-y cours cours cours Venez pas Venez pas Bien joué Ah derrière moi là, il Non non c'est bon c'est bon c'est bon tranquille Je suis avec vous les gars Mais c'est moi trop Nice Nice Qui il a tué là Ok nice Ok bon c'est pas mal, c'est pas, pas mal les gars, c'est pas mal. On a perdu Scott et Gep, et Gep était assassin <rire> putain. j'essaie de mettre des petits coups pour vous aider, mais ouais. bon. Mets toi plus invisible, gars, vrai, hein. c'est fou hein. Ah ouais Y'a pas de votes quelque part De toute façon c'est du 4 ouais, donc ouais. Là j'ai deux diamants si tu veux. veux. Trollsam, Titi il se met invisible et il se met tout nu, il, il peut pas se mettre invisible. <rire> J'allais lui mettre deux coups dans le dos en invisible. Et là t'as Nagato qui dit, une épée derrière toi, derrière toi Je <rire> oh, non ai été fraise. Un bichard, heureusement qu'il était là en spec à côté à mettre des coups, c'était pas mal, hein, franchement. Ouais, mais même, même sur Restump, hein. Tu dès euh... que tu l'ai pas vu, parce que vraiment, je vous le remets dessus, quoi. Bon, moi, il le... y a juste un truc qui me fait flipper, le solitaire. Ah, c'est vrai qu'il y a un solitaire C'est vrai, c'est vrai. Il y a juste ça qui me fait peur. Et j'ai toujours mon affection, ça, Bah, du coup, le solitaire euh... peut pas attaquer. Bah, ouais. allez, bon, le bah, solitaire tranquille. ne peut pas attaquer, mais ah après, oui. je pense que je vais quand même l'utiliser pour infecter quelqu'un parce que je suis vraiment pas certain qu'on soit de faire. Après, rien ne ouais. nous empêche de commencer à fight maintenant et d'attendre la nuit, hein. On peut y aller deux minutes avant et. Euh... En fait, le gros problème, c'est que là, il va y avoir un groupe, vous savez très bien lequel c'est quoi. Attends, c'est Daiko, il est montreur d'ours Oui. Non, Daiko, il est mec. Ah ouais Alors, c'était pas, pas chez nous. nous. c'était exoré, le montreur d'ours. Et ben, non, c'était pas chez nous. Non. Mais tu sais qu'ils ont des soupçons aussi sur Estom comme quoi il est infecté. Hein bah, ils le pensent solo surtout. Mmh. On a tué tout. Regardez, on a tué une tonne de gens et même malin frère, on est en galère. On oh, était pas, pas beaucoup de base. On a tué vrai, une non. tonne de gens, c'est vraiment dur là. <rire> de toute façon, j'étais déjà cramé. Allez, ah, les gars, je vous montre mes pecs, salut. En fait le gros problème qu'on a c'est que surtout là ils vont dire en tempo pendant une minute et après on fight sauf que le problème c'est que du coup si on fight, on est dans la merde parce qu'ils vont nous pas spam ça va être chiant. Exactement ça les gars J'ai encore force 30 secondes les gars. Derrière moi, derrière moi. Mais non c'est moi, c'est moi, c'est moi Y'a vraiment Bichard par contre Y'a vraiment Bichard oui. Oh, Lucky est dans la merde. Tu vas mourir? Oh la merde, merde, merde, la la Mais la la la la la la la la la la C'est la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Dans la sauce Allo en bas les gars Il a vraiment pris, pris tarif hein. oh, là cours cours cours Guillaume cours cours cours cours Guillaume même ça à droite il y a même ça à droite oh, ah ouais, C'est bon c'est bon on peut se retourner on peut se retourner Viens viens on se retourne allez, ouais, je viens vraiment Attends vraiment j'ai eu la speed Ah oh, c'est bon j'ai eu la speed tu leur attends Bah oui Et ah, oui c'est pour ça chef. J'ai en fait. euh, résilu d'ailleurs les gars hein. euh... Ouais êtes là t'es gars Ouais Et qui ah non mais, mais c'est pas tout le monde là. Que là, là. Compté, là. Bon, bon, il mort. Il, mort, ah, il mort. il est mort. Ok. Je suis d'accord. Presque mort. Ah Merde. Euh, c'est quoi, c'est quoi, quoi ça Non mais non. est c'est un plat, est un là C'est bon, c'est bon les gars. Là. Ah, ah, J'ai plus de gapole J'ai une Gapole Allez, allez, allez, allez. Oh il a broc Elle je roule, je roule, je roule Mali, on t'abloque Oh, mais ça y est, c'était sûr. On dort, sa grand-mère. Merde. Ah, mais pourquoi ça fout pas mmh. J'ai plus que... Les gars, j'ai plus de que... Enfin, mais c'est trop, j'ai avec de J'ai plus rien Ah, ouais, d'accord. Ouais, je me pas C'est vous Oh. J'ai. J'ai. J'suis one shot. Tiens. Les mecs, les mecs, là vous! Ah, c'est ce qu'il est, lâché. Ouais! <rire> oh non! Oh, mais non, mais on a gagné? Non, LGB, il y a un solitaire. Il y a un solitaire. Ah merde! Je pense que c'est Illu Avant ah, bon, que Elu vienne, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir une garde, mmh, s'il vous plaît? Richard, ah, j'ai un s'il ouais. te plaît. Mets-les loin, s'il te plaît. Non, vas-y, frère. <rire> J'ai trop peur, j'ai trop là j'ai trop peur là, j'ai l'enfermé là. J'étais venu me faire comme un J'étais obligé de fuir le fight, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Attends deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, vous me permettez que je tue élu Quoi, pourquoi Mais non Y'a 80% de chance que ce soit le solitaire. Mais pourquoi Mais c'est J'ai tué Eden, c'est Eden. Mais oui, mais ça veut rien dire. Mais alors Mais ça veut rien dire, mais t'es solitaire. Bon bah au pire, tu sais quoi Je te tue toi. Non, ah mais les femmes. Bon, ouais. Sinon, c'est qui euh, même ça Voilà. On va vite savoir. On va vite savoir si c'est toi ou pas. C'est lui. Mais c'est random. Hein. Yes C'est juste que je l'ai tué, hein. Ah, par contre, y'a pas, ah pas, pas le récap. C'est chiant. C'est ce que je l'ai tué avec la Larez, hein. Oh L'infection bah, le... sur Nems à la fin qui a. Bah, les gars, oh, C'était bien. Surtout, je me rends. Je me trop bien dans le fight, frère. Non, mais, mais que les je me rends Bon, bah, écoutez, les gars, c'est GG, hein. Oui, bonsoir, oui. J'espère que tu vas bien, tu passes un bon moment sur cette vidéo YouTube. Blablabla.